Moi, ce qui me pr prend presque plus, si vous voulez, c'est que tout se passe comme si on, pa on passait d'une période avant cette épidémie-là, où finalement on n'avait aucun risque infectieux, on prenait aucune précaution pour la grippe, pour la gastroenterite, etc. Et là, maintenant, on prend des précautions euh, euh, gigantesques. Il faut accepter le fait qu'on vive entouré de micro-organismes et qu'on est fragile face aux micro-organismes et qu'on peut... Euh, faire des maladies infectieuses et qu'il faut que dans notre vie de tous les jours on accepte ce risque-là et le prévenir avec des mesures d'hygiène qui sont relativement simples. Et donc il faut, faut s'habituer effectivement à vivre avec ces précautions-là et peut-être un peu majorer actuellement, c'est-à-dire que dès qu'on a des symptômes, c'est pas se dire que ça va passer tout seul et que c'est pas grave, on continue à vivre avec, c'est de consulter pour pouvoir être dépisté le plus vite possible et si jamais c'était une infection à SARS-CoV-2, effectivement mettre en place des mesures d'isolement de, de, de, de, à domicile euh, pour éviter la contamination des gens. J'aurais presque envie de dire que ça devrait être la vie normale finalement, ce qu'on devrait faire maintenant, et ça aurait dû l'être déjà avant, on a des épidémies de grippe, de gastro, de bronchiolite euh, très importantes, et que si on appliquait ces mesures de barrière d'hygiène des mains, ces dans sa manche, euh, porter un masque notamment si on est malade, euh, euh, et, et ben on éviterait aussi de, de grandes épidémies comme ça. Il faudrait pas non plus que ces mesures-là, qui sont effectivement particulièrement importantes, notamment pour protéger les personnes fragiles, que sont les personnes âgées, euh, créent de la défiance vis-à-vis -vis de l'autre. C'est pas juste en croisant quelqu'un dans la rue qu'on risque d'attraper une maladie infectieuse et contagieuse, quand même. Je pense qu'avec ce virus, cette épidémie d'une manière générale, euh, il, il y a quelque chose qu'il faut admettre, c'est vraiment de, être capable de s'adapter très rapidement. Effectivement, euh, tel qu'on est parti, alors, euh, on, on part probablement avec un virus qui va persister dans le temps et, et c'est peut-être ça le gros challenge de, de, de, de, ce, de cette nouvelle épidémie, c'est vraiment de s'adapter avec le, le problème de connaissances, euh, l'évolution de l'épidémie en elle-même, il faut aussi accepter que les, les recommandations et les préconisations se modifient dans le temps. Parce que ce qu'on dit là, c'est maintenant, mm. mais si dans trois mois, il y a de nouveau une circulation virale en Bretagne, on augmentera énormément les recommandations et là, là vous voyez, on n'a pas de masque avec Vincent parce qu'on est à plus d'un mètre l'un de l'autre, mais parce qu'il qu n'y a pas de circulation virale actuellement. Mais si dans trois mois, il y a la circulation virale, cette même configuration, on aurait des masques tous les deux. Mm. Et ça, ça a été très anxiogène pour les gens, une source d'incompréhension, mais c'est quelque chose qui est très mouvant, il faut accepter ça, il y a une certaine dose d'incertitude, ça c'est caractéristique des maladies infectieuses. Les personnes à risque, c'est vraiment les personnes âgées. En France, 90% des personnes malheureusement décédées avaient plus de 65 ans, et l'âge médian de décès, c'est-à-dire 50%,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 Donc quand on a une maladie infectieuse contagieuse, on a des réflexes. On pense que les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, les personnes âgées, et là en l'occurrence, comme c'était une maladie respiratoire, les gens qui avaient une pathologie respiratoire préexistante étaient à risque. C'était un réflexe qu'on a eu, par, euh, ça nous paraissait logique, et donc on a dit que ces personnes-là, il fallait les protéger. Et maintenant, à la lumière de ce qu'on sait maintenant, on se rend compte que toutes ces personnes-là sont pas à risque du tout, y compris les personnes qui ont une grande insuffisance respiratoire chronique, ils ne font pas de forme grave de, de Covid et ça, c'est très rassurant. C'est une excellente surprise. La période de contagiosité elle va être avant que la personne soit symptomatique. Donc je sais que globalement, la charge virale, donc l'émission de virus dans les excrétions respiratoires, est maximale avant les symptômes. Donc on est vraiment, probablement le plus contagieux avant les symptômes. On dit classiquement deux jours avant les symptômes, après moi j'aime pas trop c'est une moyenne ou d'ailleurs une médiane, donc deux jours avant les symptômes on va être potentiellement contagieux. Et puis globalement c'est dans les huit jours suivants on va toujours pouvoir transmettre du virus. Alors ça, ça évolue en fonction de la, des symptômes etc, de la gravité des symptômes. Donc on peut retenir la période de deux jours avant l'apparition des symptômes et jusqu'à huit jours après c'est globalement la moyenne du risque de, de transmission du virus. Moi je souhaite vraiment qu'on rappelle ça, c'est que finalement on a eu la chance d'avoir toutes les études qui ont permis de vraiment définir quels étaient, quels étaient les modes de transmission. On sait que la transmission va se faire surtout en milieu euh, à l'intérieur, il n'y a pas eu de grosses chaînes de transmission après des rassemblements extérieurs. On sait que c'est le plus souvent par une contamination directe, euh, par euh, les gouttelettes qu'on émet lorsqu'on parle, lorsqu'on chante, lorsqu'on tousse, et donc euh, tout l'intérêt du port du masque. Après, il ne faut pas occulter d'autres modes de transmission. Bon, ces autres modes de transmission sont effectivement parce que le virus peut persister sur des surfaces inertes. Le, le virus, on estime qu'il va persister probablement plus d'une plus journée sur une surface inerte. Après, la transmission, ça veut dire qu'il faut se contaminer en ayant touché cette surface inerte et en mettant ses mains ou ce qu'on a touché auprès de le nez ou la bouche. Après, c'est évident qu'il ne faut pas se retrouver dans une situation où on va rencontrer le virus. Si on se rend dans un pays où il y a une forte circulation du virus, ou un endroit où il y a une forte circulation du virus, eh bien, on a un risque de se contaminer d'autant plus important. Après, c'est très difficile de savoir quelle est la part des asymptomatiques ou des symptomatiques dans la dynamique de l'épidémie. C'est plus des situations qui qui ont été identifiés comme étant particulièrement à risque. C'est ce que disait Vincent, c'était les, euh, euh, les regroupements confinés avec un grand nombre de personnes avec une promiscuité importante. Euh, c'est ça. Arrêtons de penser que le risque zéro, qu'on peut arriver au risque zéro, ça c'est pas possible. Il faut que dans notre vie de tous les jours, on ait le même risque que dans notre vie de tous les jours, justement. Et si on se rencontre avec que des gens qui sont asymptomatiques, on a le même risque dans notre vie de tous les jours, en fait. Euh, il est très faible, il est très très faible. Donc c'est un risque qu'il faut qu'on accepte pour vivre. Mais quand on vit, de toute façon, c'est dangereux. Aller au repas de famille, on peut avoir un accident de voiture. Et je pense que le risque de l'accident de voiture il est plus important que le risque d'avoir une un infection, à un coronavirus, si on ne rencontre que des gens asymptomatiques. À partir du moment où on a quelconque symptôme, il va falloir euh, le prendre en considération. De dire à partir du moment où j'ai ce type de symptomatologie, je suis potentiellement contagieux et je dois me protéger. Et donc, soit je ne vais pas au repas de famille, soit je me protège correctement pour ne pas transmettre le virus. Et, et je pense que ça passe principalement par le masque. Vous voyez, tout se passe comme si on avait un risque basal qui existe. Il faut, et celui-là, il n'est pas du tout à zéro. Enfin, il n'est pas à zéro, mais il n'est pas très élevé. Et dès qu'on augmente qu de façon sensible, ce risque-là, là il faut upgrader les, les, les, les mesures et donc le port du masque. Euh, dans une salle de, de concert confinée, avec une promiscuité importante, bah on, on augmente le risque de façon sensible, et donc là je pense qu'il faut monter le masque. Après si vous allez voir un, un film que personne n'aime et que vous êtes trois dans la salle, vous, red vous redescendez à un risque faible, vous voyez euh, mais si vous allez voir un film que tout le monde aime et qu'on est plein dans la salle, bah, euh, voilà, il faut me porter le masque. Pareil pour les concerts. Après, si c'est un grand festival en plein air et que vous êtes à distance de la scène et pas dans la fosse, là, le risque, il est. on redevient, on revient au risque basal. Oui, oui. Ah, oui les, les enfants, déjà, ils font très peu de formes symptomatiques, ils sont très peu malades. Alors bien sûr, comme dans toute maladie infectieuse, on peut avoir des formes graves chez des personnes parfaitement saines auparavant, et en l'occurrence chez les enfants, ça existe, euh, mais ça reste excessivement, excessivement marginal. Et euh, on a de plus en plus de données pour dire que le rôle de transmission des enfants est excessivement faible. Euh, donc ils sont très importants, effectivement, qu'ils puissent retourner à l'école. Je trouve ça aussi un très bon exemple de voir comment la sur de connaissances, en fait, ce qu'on a appliqué sur le coronavirus en fait appliquer ce qu'on connaissait sur le virus grippal et on sait très bien que pour le virus grippal et d'autres virus respiratoires les enfants jouent un rôle prédominant et donc on a appliqué ça bah, par défaut parce qu'on connaissait pas autre chose et puis finalement on voit bien qu'il faut faire marche arrière aujourd'hui et que ce message là qu'on a largement diffusé bah, maintenant il faut dire bah, pour ce coronavirus là finalement les enfants ne jouent pas un rôle euh, majeur. Si on doit envoyer les enfants euh, pour se faire garder chez les grands-parents, bah, euh, c'est difficile de répondre de façon globale. Euh, si ce n'est peut-être de dire que si l'enfant est un peu malade, ça c'est non, c'est <rire> Voilà, il n'y a pas à tortiller. Euh, si l'enfant est en parfaite santé, bah, ça dépend de, de où on vit. Si on vit dans une région où le, où le virus circule encore pas mal, en Guyane par exemple là, actuellement, ça me paraît pas du tout une bonne idée. Même si le rôle de transmission des enfants est très faible, il n'est pas nul quoi. Si par contre on vit dans une région où la circulation virale est excessivement faible, qu'on n'a rencontré personne dans les 14 derniers jours qui était malade, que l'enfant va parfaitement bien, euh, bah oui, à ce moment-là on peut le faire, à la fois pour des raisons pratiques bien évidemment, mais c'est aussi important que les petits-enfants voient leurs grands-parents et que les grands-parents voient leurs petits-enfants. Donc euh, mais voilà, il faut avoir une, des précautions et puis une adaptabilité. Moi j'aurais tendance à penser qu'on euh, porte le masque si euh, on ne se sent pas très bien, qu'on n'est pas encore chez le docteur, pour s'assurer que c'est ça, ou qu'on a été en contact avec quelqu'un qui ne se sentait pas très bien. Si on est parfaitement asymptomatique et si on a suffisamment de distance, ça me semble légitime de ne pas le porter, parce que le porter euh, tout le temps ça va être très compliqué, en plus après il va pas. Enfin on va le toucher, on va le. Euh... Mais. Mais il faut avoir suffisamment de distance. Et puis il faut surtout aussi que ce soit concerté entre eux, entre les personnes. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment une règle définie et qu'on applique cette même règle, puisque si ce qui est très, très euh, euh, à mon avis, préjudiciable, ce serait que dans une entreprise, les gens n si les règles ont été établies de façon collégiale ensemble et sur des données scientifiques, quelqu'un qui ne les appliquerait pas, ça va créer des tensions gigantesques beaucoup plus importantes que la maladie d'ailleurs. Euh, donc voilà, il faut qu'il y ait une concertation, ça me semble important. Il faut vraiment tenir compte de la circulation du virus, mmh. et on voit bien qu'il faut une, une granulométrie très très fine. Donc les symptômes sont très variés, c'est ça toute la difficulté euh, de, du, du diagnostic, et, en tout cas, bon nombre d'entre eux sont très peu spécifiques, ça veut dire qu'ils peuvent être rencontrés avec plein d'autres maladies. Les symptômes, c'est des symptômes banaux d'infection virale, on ne se sent pas bien, on se sent fatigué, on a un peu de courbature, on tousse. Et puis il y a des, des signes un peu plus spécifiques de ce virus-là, que sont la perte de l'odorat, la perte de goût, puis les sensations d'oppression thoracique, d'avoir l'impression que les poumons sont plus petits, qu'on a du mal à les, à les gonfler complètement, à respirer complètement. Il y a la fièvre, bien évidemment, qui est un symptôme, mais qui n'est qui qui pas toujours présente. Et encore une fois, ce seraient des symptômes qui, dans un autre contexte, nous feraient dire bon, « bon, je ne suis pas en forme, je ne suis un peu, peu, pas, pas, pas trac aujourd'hui, ce pas grave, je vais au boulot, et puis ça va passer, demain, ça ira mieux. » Et ce qui est vrai, d'ailleurs, le lendemain, ça ira mieux. Euh, le truc, c'est que vraiment, là, il faut, à partir du moment où quelqu'un ne se sent pas dans son assiette, pas très bien, euh, un, petit peu mal, un petit peu mal fichu, même si ce n'est pas très grave, il faut qu'il aille consulter. Bien sûr, si les symptômes sont beaucoup plus importants, il faut qu'il aille consulter pour, pour les symptômes lui-même. Mais ça, c'est vraiment un message très important pour aller dépister et identifier les, les, les, les patients immédiatement. Là, c'est aussi une situation primordiale pour le port du masque. Cet hiver, c'est vrai qu'on va avoir des problèmes infectieux chez les enfants comme toujours. Et c'est vrai que là, il va falloir plus consulter qu'on ne le fait auparavant pour déterminer ou pas si c'est si une infection Covid. Euh, sachant que la probabilité chez les enfants est faible, hein, donc ça veut dire que les enfants euh, sont beaucoup moins malades que, que les adultes. C'est vrai que par exemple pour les, pour les médecins, euh, pour, pour euh, faire le diagnostic, s'il n'y a que l'enfant qui est malade et que tous les adultes du foyer sont en, pleine, en parfaite santé, finalement, la probabilité est très faible en pratique. Euh, mais bon, euh, s'il y a un doute, il faudra faire un prélèvement. Euh, une fois qu'on est chez le médecin, avec cette suspicion là, on va avoir un prélèvement nasal pour le test qui va être soit positif, soit négatif puisqu'on sait que sur ces formes, c'est pas toujours positif malheureusement, même si la technique est au point, il n'y a pas toujours beaucoup d'excrétion virale. Et ce n'est pas le test qui est pas bon, c'est juste qu'il n'y a pas d'excrétion virale à l'endroit où on fait le test. Et donc s'il n'y a pas d'excrétions virales, ben, on ne peut pas faire un diagnostic. Il euh, y a un autre moyen pour euh, affirmer le diagnostic et est le scanner, puisque le scanner thoracique montre des images euh, assez spécifiques. Et euh, selon euh, les recommandations officielles, euh, on ne peut retenir le diagnostic officiellement de, de COVID que s'il y a un test de sécrétion nasopharyngée positive ou qu'un scanner évocataire. On n'a pas le droit théoriquement de le, de le retenir sur la simple clinique. Pour autant, ça, c'est à la discrétion de chaque, chaque médecin, et moi-même, j'ai retenu des diagnostics de Covid sur des signes cliniques très évocateurs, notamment l'oppression thoracique, comme je vous le disais, la fièvre, les courbatures, le, le, la perte de rats et la perte de goût. Quand on avait ça, on était assez sûr, et, et ceux-là, d'ailleurs, à qui, quand on leur faisait les prélèvements, ils étaient quasiment systématiquement positifs. Et donc, moi, ça ne me choque pas qu'un médecin retienne le diagnostic sur la simple clinique et fasse la suite sur la simple clinique, et la suite, c'est quoi C'est déclarer le cas comme étant positif, expliquer au patient euh, qu'il euh, faut qu'il soit isolé chez lui pendant 8 jours, de façon euh, très certaine, et que ses proches, euh, les personnes qu'il a rencontrées, notamment au cours de la dernière semaine, ça pourrait être dans les 14 des derniers jours d'ailleurs, mais surtout dans la dernière semaine, fassent euh, probablement un test, ou en tout cas s'isolent, euh, pour euh, voir s'ils sont porteurs ou pas du virus. Ouais, des... des symptômes qui peuvent même revenir très tardivement, c'est les syndromes post-Covid, dont on ne connaît pas du tout le mécanisme, à vrai dire. Et euh, moi, je ne crois pas trop à la théorie psychosomatique, parce que c'est décrit dans le monde entier. Et puis, ce qui est vraiment très marquant quand on voit les malades, parce que nous, on les voit, ils ont tous exactement les mêmes symptômes. Alors que, dans, les, dans les, on connaissait bien les formes psychosomatiques avec les pseudonymes chroniques, où c'est très varié, c'est très polymorphe, ça ressemble, il n'y a aucune cohérence. Alors que là, ils ont tous la même chose, ils sont tous avec des, des, des vagues, comme ça, des moments ils sont crevés, crevés, crevés, où ils recommencent à avoir l'oppression thoracique, ils ont les myalgies de nouveau, ils tous, ils ont même la neus, qui peuvent revenir, et puis ça repart, ça revient mieux, et puis cette, cette lenteur, cette fati fati fatigabilité pardon, intellectuelle que moi j'avais ressenti au moment de l'épisode aigu, où, voilà, où euh, j'avais fait l'étape tables de multiplication avec ma fille, j'étais crevé. Euh, et ben bah, ils ont ça aussi, c'est-à-dire qu'ils arrivent à se concentrer parce qu'ils sont finalement pas si mal que ça. Ils vont bosser une heure et puis après ils mettent quatre heures à s'en remettre. Et donc ils ont tous ce, ce, ces mêmes symptômes-là qui sont les mêmes qu'en qu période aiguë finalement. C'est que des gens qui ont fait des formes pas graves initialement. Euh, et on connaît pas du tout le mécanisme. C'est quand même très marquant de voir mmh. qu'ils ont exactement la même chose. Et tu vois, les gens ils se connaissent pas, c'est dans le monde entier, ils ont tous les mêmes symptômes sur le côté psychosomatique, je ne crois pas un seul instant parce qu'on commence déjà à voir ça. Parce que ce qui est très impressionnant, c'est qu'on leur fait des bilans, des prises de sang, elles sont strictement normales. Des scanners, alors qu'ils sont essoufflés. Ils arrivent, ils sont essoufflés. La dernière que j'ai vue, c'était lundi. Euh, elle était garée sur le P4. Elle est venue au centre de consultation il y a 150 mètres. Tu lui ouais. prends une sat, elle est 100% de sat, et tu fais un scanner, il est normal. Ouais. Et tu fais des épreuves fonctionnelles respiratoires, ils sont normaux. On ne comprend pas. Et tout le reste, la biologie est normale là. Strictement normale. Ceux-là, ils ne sont pas tous positifs en sérologie non plus. Hein. Ouais, il y en a beaucoup qui ouais. le sont, mais pas tous. Ouais. Non, mais ben oui, ça c'est sûr. Et, euh, et, euh, et si, il est probablement immunologique, le mécanisme. Mais, euh, mais quand on fait des tests immunologiques, ce qu'on connaît, on ne voit aucune anomalie. Alors moi, je trouve on entend 3 à 4%, ça me paraît surestimé. Puisqu'il y a plein de gens qui n'ont pas consulté, ou dont on n'a pas fait le diagnostic avant, etc., donc ça paraît largement surestimé. Euh, donc c'est probablement très faible. Euh, mais euh, voilà, c'est pas si rare que ça, comme il y a eu finalement pas mal de malades, on en voit quoi.